bonjour à tous on va pas tarder à débaucher le dernier travaux de l'année préparer les terres à maïs là cet endroit c'était où, où j'ai fait la vidéo ma première vidéo youtube du coup la préparation des terres à maïs où on avait mis du fumier au printemps et là on fait un labour d'hiver en direct le 31 décembre on a un joli petit cadre de travail c'est un chemin bande enherbée et il y a le cours d'eau qui s'appelle le bief je vais faire un petit live je sais pas peut-être une demi-heure ça dépendra si s'il y a du monde ou des questions pour faire un petit peu profiter des, des derniers instants de travaux agricoles Samedi prochain, ouais, j'ai monté une rétrospective justement des travaux agricoles. Je vous montrerai ça samedi prochain. Bon, C'est pas évident avec une main, et là dans ce terrain, ça va tout seul. C'est sans les mains. Plus le pied sur l'accélérateur. Ah bonjour Elodie, ça va Et On est dans le marais. Et voilà, ouais, il y a encore les. Ça se peut-être pas trop bien, mais il y a encore les cannes de maïs broyées au sol. ceux ici on peut faire que du maïs et là ça peine pas du tout hein, le... je suis à 7 km heure on consomme que 10 litres hectare. ah bonjour Jaco et Lily ouais, j'essaye de me débrouiller bon j'avoue que des fois c'est pas tout le temps en droit mais bon là là dans le limon euh, n'importe qui peut, peut y arriver bah, je vais vous montrer que bah, ça va ça va Jaco. ou lili je sais pas lequel c'est faut que je soulève là et on tourne la charrue <rire> Ah bah j'ai l'avantage d'avoir les deux personnes en même temps, impeccable Et oui tout à l'heure je savais pas trop quoi faire dans la grande parcelle J'étais en train de regarder votre... Euh, votre vidéo du coup C'est l'avantage Bah moi aussi je suis content que tu sois là c'est sympa de pouvoir discuter, c'est impeccable ça. Il y a quand même des.. Il y a pas à dire euh... D'avoir. Euh... D'avoir la 4G dans les champs, c'est pas mal. Ah bah ça.. Moi là non, pour l'instant on n'est pas si décalé que ça dans la ligne mais. Oh, c'est vrai que ça va peut-être pas tarder. Je sais plus quelle heure il est là maintenant. Et ouais. Pour l'instant ça fait encore assez jour. Et c'est vrai qu'au téléphone, ça paraît un peu plus.. Ah bonjour Daniel Au téléphone, ça paraît un peu plus. 7h22, ah ouais, pourtant dans, dans un petit quart d'heure ça devrait faire nuit. Et c'est vrai qu'au téléphone, là, ça paraît plus clair. c'est moi je vois plus foncé dehors que sur le téléphone. Bon demain on va pas travailler quand même. Ça fait depuis jeudi là que je suis à faire le labour. Euh... Bah en plus là ça fait pas chaud, ça fait 3 degrés à mon téléphone là, qui me dit dehors On est bien quand même dans la cabine Et je vois que les bergeronnettes et les étourneaux ils sont rentrés Ah bonjour la casa de la perma va ah bah y avoir du monde ce soir impeccable 10 degrés et bah. ah bah le 956 ouais ça ronronne toujours bien bon, déjà le printemps va falloir semer planter les patates d'heures on reprend l'arrêt plus il a un petit vent là quand ouais. j'ai descendu le tracteur tout à l'heure ben, j'avais froid hein. Ah ouais c'est quand même bizarre que ça Ben moi aussi là c'est à 956 ah ben heureusement que je ne fais pas la bêche parce que là j'ai j'avais 17 hectares de tournesol à faire, j'en ai fait 15 S'il y en a deux, il y a de l'eau dans le fond on peut pas y aller et dans le maïs, euh, j'ai embauché hier, enfin avant-hier, j'avais une petite parcelle à faire, et là, hier j'en ai fait 6, et aujourd'hui euh, j'en suis à 4,5. Et, et je pense que d'ici la fin de semaine prochaine, j'aurai fait ce que je devais faire, et j'ai un jardin aussi à faire dans le coup mon argile le premier jardin là où je mets les courgettes et les tomates il y a encore des bourraches euh, qui sont pas gelés ce mais quand hein, tu veux dire le à ah, le tournesol euh, ben bah, je vais le ah, je j'ai pas circulé moi le tournesol je vais le semer normalement début avril début avril ouais si il euh, n'y a pas de soucis s'il n'y a pas trop d'eau et là le maïs euh, on devrait le semer parce que là bon c'est des limons vers le vin 20 avril, 20 avril si tout va bien. C'est pas évident de faire deux choses en même temps, mais ça va le faire. Si je pouvais pas faire des lives l'autre jour euh, au tournesol. Ah bonjour Gilles, comment vas-tu depuis l'autre jour Ça fait quoi comme temps, en Picardie Bah ben non, j'ai du blé tendre, de l'orge et du colza et un peu de luzerne. Ah, ça pleut chez toi ah ben ah ouais on va finir à, à presque je sais plus je vais pas compter les derniers millimètres qu'il y a eu mais on a dépassé 1000 millimètres sur le sur l'année et une année normale on arrive à à 800 mm. millimètres et pourtant on peut pas dire que c'est vraiment une année vraiment une année pluvieuse parce que on a eu euh, juillet jusqu'à novembre une sécheresse assez phénoménale partout en France. Ah ouais de la bruine. Bah nous c'était du brouillard un petit peu ce matin quand j'ai embauché. Ah bonjour David et Linda il va y avoir du monde dans ce petit tracteur c'est impeccable ça toute la france dans le tracteur impeccable impeccable bon réveillon à toi aussi gilles Enfin, dans ces terrains là il y a pas mal de, de petits vers de terre. J'en ai mis des spécimens. Euh... J'en ai, ai mis des spécimens sur Instagram. Ah ben, le TGV qui vient de passer en direct là. Ça, ça c'est une ligne de chemin de fer. Bah, j'en en, labour environ euh, 5 hectares et demi 6 hectares par jour et j'ai embauché jeudi j'en avais une trentaine à faire là euh, je dois en avoir euh, si c'est des pièces euh Là, cette pièce, a fait deux hectares, elle est déjà pas mal entamée. Ouais, il me reste deux grosses journées. Deux grosses journées, une petite journée. Il y a le jardin aussi, il faut que je laboure. Ah, merci Gilles d'être passé. À l'année prochaine, du coup. Je vais essayer de faire quelques minutes encore avant que ça fasse, avant que ça fasse nuit. Hop. Ah. Non, ce soir je vais je vais pas écouter le, je vais pas écouter son, son discours parce que. Mieux que je réveillonne avec la famille et, et grands-parents, ça sera mieux que d'écouter des discours. C'est vrai que ça fait bizarre dans le téléphone, on dirait que ça fait jour, et pourtant, moi je vois de l'extérieur que ça commence à, à faire nuit. normalement ouais, comme tu dis david ouais, l'hiver bah, l'hiver avec les vers de terre ils vont faire leur leur boulot et ça va être un, un super un super terrain d'habitude on essaye d'en faire au mois de au mois de novembre Et bon moi j'étais au boulot et on a eu après après la sécheresse c'est ben, c'est venu à, à pas pouvoir entrer dans les champs ben merci jaco et lily d'être passé à l'année prochaine c'est sais pas si demain, selon le temps, je vais peut-être essayer de vous faire euh, une petite vidéo euh, taille des framboisiers si ça vous intéresse. Que je vous explique un petit peu tout ça parce que c'est vrai que les les framboisiers j'avais fait deux essais de taille et il y a une taille qui permet vraiment d'avoir des des bons fruits. Il bah, faut que je la.. <rire> Elle n'est pas encore faite. Ça dépendra. J'essaie la tête demain matin de la faire. J'ai pas encore commencé à tailler framboisiers mais je voulais attendre encore un mois, mais je... je vais essayer de le faire avant que ça gèle. et je verrai, j'essaierai de filmer ça peut-être avec le... le trépied, ouais et mon appareil photo parce que c'est vrai qu'avec une main après ça sera peut-être pas si simple que ça nous a totalement changé la vue, ça c'est cet LGV là. Avant, on voyait d'autres champs. D'ailleurs mon champ il est il allait un peu plus loin hein, en dessous la LGV. Il y a eu des regroupements de parcelles parce que. Avant la parcelle là faisait un hectare euh, 20, et elle est passée à deux hectares. Si j'avais un autre champ, euh... bah, l'autre champ qui était derrière le poteau là, ouais, il était à moi avant. Et dans le coup, on a été regroupés C'est vrai que ça fait bizarre quand même, purée. Pourtant, j'ai pas mis de lumière au téléphone, mais la nuit tombe pas sur le téléphone <rire> ça c'est quand même bizarre euh, si moi je me suis rendu compte sur les framboisiers que qu'en les taillant trop court euh, les fleurs du haut étaient ah bah à bientôt et ouais, daniel joyeuses fêtes et à l'année prochaine ouais les framboisiers justement au début je les taillais à 1 mètre du, du sol et je me suis rendu compte que je perdais les fleurs du haut alors j'essaierai de vous montrer comment comment je fais ma taille de framboisier pour essayer d'avoir une bonne production au départ et bon après, les, comme il euh, y a des dragons qui repartent il y a souvent une seconde production et ça dépend s'ils sont remontants ou pas mais là cette année il y, y en a eu plus de production parce qu'avec avec la chaleur ça allait pour bien En tout cas, c'est vraiment super ce petit live là. Bah, merci David d'être passé euh, à l'année prochaine. Bah, je sais pas ex quand exactement qu'elle va sortir. Si j'arrive à la filmer demain, elle sortira peut-être avant la vidéo de samedi de rétrospective Et ouais, ça dépendra si j'ai le courage demain matin de la faire et après de la mettre sur YouTube. Ah bah encore un TGV. là il monte vers paris on va mettre les phares ça c'est le gyrophares on ne le met pas parce qu'on est dans le champ là j'ai mis les phares de travail il y en a deux devant. Oh non, je, je vais pas picoler trop. On va faire un réveillon sobre. Vous peut-être que je, laisse, je vais me caille un peu, mais je, je vais vous montrer. ouais je vais mettre le frein à main que le tracteur se barre pas. vous montrer l'ensemble quand même ça c'est des bons vieux tracteurs et moi c'est une 4 corps réversible de 2001 Oh, C'est la marque ça, EM100. Ça colle un peu là ça. Et là, le sol, il bah, n'y a pas besoin de beaucoup de, de gel là-dessus. Mais pour le tournesol, il y avait de l'argile à d'autres endroits. Et là, ça se miette bien. ça s'est mis bien on va avoir un beau un beau terrain pour le maïs c'est vrai ça y aller vers soi gros oh, ça colle pas trop ça On voit bien le mulch là, du maïs d'avant. Les vers de terre ont commencé la décomposition. Tout à l'heure même, j'ai vu des champignons. Bon, là, je vais peut-être pas en voir. Comme ça commence à faire nuit. Bon ben moi je vais vous laisser bon réveillon à tous et à l'année prochaine merci d'être passé